Vittel, donc c'est trois fois 30 secondes full CG de petits animaux qui vont se retrouver dans des situations un petit peu improbables. Donc un écureuil qui fait du basket, une coccinelle qui fait du breakdance et une abeille qui fait de la boxe. On a réussi à garder une certaine liberté dans l'artistique tout en gardant les contraintes techniques, mais qu'elles ne nous emprisonnent pas. En fait. Le défi en fait sur Vittel, ça a été d'avoir une cohérence, une unité autour de chaque plan et de chaque univers. Il y avait vraiment un détail incroyable sur chaque feuille. Il y avait des poils sur les feuilles, il y avait des saletés, des trucs. Et moi, quand je viens rajouter mon eau, on doit avoir une eau qui est très, très détaillée parce qu'on est à une petite échelle, mais en même temps, on doit couvrir une très large zone. Par exemple, juste l'eau, c'est la première fois moi, que je fais ça depuis toujours. On a atteint 100 millions de particules sur une simulation d'eau. C'est Dorian qui s'est occupé du premier plan, donc le plan, le plan d'arrivée en fait, dans la forêt, où euh de mémoire, il y aura à peu près 15 000 arbres. Ça fait une grosse machine et on se retrouve avec des scènes donc qui sont assez lourdes. Des scènes de dizaines de gigas, multipliées par 200, 300 versions, ça commence à faire du poids. faut la logistique, faut la structure en fait derrière pour arriver à gérer tout ça. et Heureusement, à Micros, on a de quoi arriver à, à subvenir à tout ça. Il y a tout un défi qui est technique, qui est de l'ordre du temps de rendu, qui est considérable sur ce projet. On a la chance à Micros d'avoir une render farm assez conséquente. Pour Vittel, on vend de l'eau, c'est évidemment un des points importants. Pour faire très simple, en fait, on s'y est vraiment pris d'une manière assez réaliste, c'est-à-dire qu'on a vraiment modélisé le lit de la rivière avec tous ces cailloux, tous ces rochers, et puis derrière on a fait des simulations d'eau réalistes, comme elle devrait vraiment se comporter à une échelle crédible. L'eau ressemble pas du tout à la même chose euh, du point de vue d'un insecte que quand on regarde un océan par exemple. Donc on a, on a plein de choses qui varient et le comportement de l'eau n'est pas le même, la forme de l'eau n'est pas la même. Et il fallait qu'on arrive à avoir ce comportement de l'eau qui est très spécifique d'une un, toute petite échelle, mais qu'en même temps, l'asset général fonctionne et que de loin, on ait un comportement qui soit cohérent aussi. On a eu quand même la chance d'avoir une agence et un client qui nous ont laissé les mains libres. Et nous, d'un point de vue créatif, ça a été hyper agréable. Merci en tout cas de nous avoir fait confiance. Je remercie toute l'équipe euh, l'agence pour ce, ce joli projet, et aussi euh, Vincent pour, pour, pour son accompagnement. Hyper content de, hyper content du travail qui a été fait, super content du résultat, bravo